Alors prenons cette période pour l'évaluation ou la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire surface de notre passé, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. Pour vous, chers lions, l'éclipse lunaire aura lieu dans votre cinquième maison, le 5 juin. faisant des aspects délicats avec votre huitième maison et votre onzième maison, surtout durant les deux Semaines qui suivent cette éclipse, des secrets de votre passé pourraient être révélés. Des secrets qui pourraient vous embarrasser ou vous gêner, ou vous mettre dans une situation où vous devez vous défendre ou défendre vos actions. Des secrets sur, par exemple, un travail que vous aviez fait discrètement ou un projet que vous étiez en train de planifier dans les coulisses pour, pourraient être révélés maintenant. Vous pourriez, par exemple, être en train de chercher un autre emploi, ou euh, que celui que vous travaillez maintenant, que vous faites maintenant, ou bien planifier un projet personnel pour pouvoir quitter un emploi ou, et vous lancer en affaires. Donc, tous ces euh, secrets, tout ce genre de secrets, pourraient être révélés durant les deux prochaines semaines qui suivent L'éclipse lunaire. Durant ces deux semaines aussi, quelqu'un euh, quelqu de votre entourage pourrait vous encourager à entrer dans une aventure financière qui pourrait être un investissement ou euh, l'achat des titres à la bourse ou l'achat d'une propriété. Sachez que les énergies présentement ne sont pas du tout favorables pour ce genre d'activité, car nous pourrions voir les choses plus grosses qu'elles ne le sont, comme j'ai mentionné, mentionné auparavant, et nous pourrions prendre des actions euh, que nous pourrions regretter par la suite. Également, vous pourriez être incité soit à officialiser une relation, Amoureuse, essayez de ne pas être influencée et ne prenez pas des décisions cruciales sous l'influence des énergies durant ces deux semaines. Les deux semaines qui suivent l'éclipse lunaire. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, une nouvelle lune, une éclipse solaire aura lieu dans votre 12e maison. Encore là, une éclipse solaire dans votre douzième maison, faisant un carré avec Mars conjoint à Neptune dans votre huitième maison. Ça va faire la lumière sur vos secrets, encore une fois, et vos peurs, vos peurs enfouies, vos craintes que vous conservez discrètes. Tout cela pourrait être révélé sous l'influence de ces énergies. La possibilité d'être vulnérable à la fraude et à la déception existe toujours avec cette conjonction entre Mars et Neptune. Alors les énergies vous incitent à faire un saut ou un nouveau début, mais les aspects délicats vous avertissent de patienter et ne pas être hâtif au niveau de vos actions, que ce soit au niveau financier ou amoureux. Patienter au moins jusqu'à que Mars entre dans le bélier pour y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Donc, à peu près six mois. C'est là que vous allez avoir le feu vert pour prendre vos actions et entamer vos nouveaux débuts. Mars va entrer dans cette maison le 25 juin. Alors, patientez, s'il vous plaît, jusqu'au 25 juin jusqu'à que Mars entre dans un signe